רות מורגן על הילה ושעה של משנה כבר מודיחי לבית דרמה, מסוידופת אמרם בן מסוידיסי וזאתו יוציא דיוון חשן חינוך משנה, קונטקטים סכינות לא ייבטל אדם מפירה ורביעה, אלא אם כן יש לו בנים בית ג'מה יומרים משנה, זכר רימו, בית הילה, לא אומרים, זכר ונקבע שנאמר זה האחרון, קבע אברהם, נשא on va parler dans le mishnah de la misva de et via la misva d'avoir des enfants combien faut-il en avoir quels sont Qu'est-ce qu'on va faire quand on est avec une femme qui n'a pas d'enfant Et la méchante commence à me dire Loï batte la dame ipiria verivia. Un homme n'a pas le droit de s'abstenir d'accomplir la misa de piria verivia. Il a envie de rester un jeune homme toute sa vie sans se marier. Ça lui convient. Eh bien, il n'a pas le droit. Il a une obligation d'accomplir sa mitzvah. C'est un peu une rame dans de la mme, Depuis l'âge de 20 ans, on a le devoir d'aller se marier, si vous savez. Il y a spécialement pour ceux qui étudient la Torah, depuis avant et qui veulent continuer. Alors, ils ont le droit de tirer un peu plus d'années. Parce que pas Mitzvah, la Mitzvah, et dans la mesure où s'il se marie ensuite, il risque de ne plus pouvoir étudier la Torah comme, euh, comme quand ils il était jeune, il a déjà une, une charge familiale, donc on lui permet. Mais sinon, en théorie, obligé de se marier depuis l'âge de 20 ans. Et à cause de la Misa de Pira c'est le moment de l'accomplir, se reproduire, et puis, elle a une Bani maintenant, le seul et pire que ça, on a l'obligation de l'accomplir, cette Misa tout le temps. Et là, il a de toute façon déjà des enfants. À partir du moment où il a une quantité d'enfants, qu'on va expliciter tout de suite, alors il n'a plus l'obligation de se soucier d'avoir plus d'enfants. Et c'est quelle quantité d'enfants Selon Batchamai, il faut deux garçons. S'il si a deux garçons, ça y est, il n'a plus d'obligation de se marier avec une autre femme. de continuer à se marier ou de s'efforcer. Et deux garçons, ça s'est déduit de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, quand il a deux enfants, il s'est séparé de sa femme. Discuter, est-ce que c'est une preuve Selon Bachamay, c'est ça la preuve Selon bachamai, il ne faut pas deux garçons, il faut un garçon et une fille. Soit s'il a eu deux garçons, il faut continuer à avoir une femme pour pouvoir se marier. Imaginez qu'il a eu, le prêtre du il a eu cinq garçons, et qu'après sa femme décède, par exemple, il a l'obligation de reprendre une femme, dans l'éventualité, d'avoir une fille avec elle. C'est l'obligation d'avoir un garçon et une fille au minimum. Chez Nemar, comme nous dit le passouk, Zachar unkeva Braham, le passouk, qui nous raconte sur la façon du monde. Hachem il a créé un homme et une femme en même temps. Donc si Hachem quand elle a voulu créer une quantité d'humains minimale il a créé un homme et une femme, moi mon devoir de me reproduire c'est d'avoir aussi un homme et une femme, un garçon et une fille. Ok Autre sujet. Nasaïcha il s'est marié avec une première femme. Vécha il m'a essayé au channibeloyalada et il est resté avec elle il a attendu pendant 10 ans. Véloyalada elle malheureusement elle a toujours pas eu d'enfant. Et non, Hachem il est il n'a pas le droit de dire bon écoute. C'est comme si... C'est comme ça, je reste, tant pis. Non, il a l'obligation de se soucier, d'avoir des enfants. Ça implique à l'époque où il pouvait prendre, prendre, prendre, prendre une deuxième femme, il doit prendre une deuxième femme. À notre époque, il a l'obligation de divorcer, de se marier avec une nouvelle femme. Et concrètement, aller voir les rabbinies, même si, ça se, shalom, ça se produit. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement Parce que des fois, c'est compliqué. D'accord Donc, et non, il a l'obligation d'avoir de, des enfants. C'est les restée dix ans. C'est déduit d'où ces dix ans C'est déduit d'Abraham Aminou. Abraham Aminou en fait, il est resté 20 ans marié avec Sarah, son d'abord d'enfant, il est resté 10 ans quand il était en, en Haran. et après il est resté 10 ans quand il est allé en Israël, et après il n'avait toujours pas d'enfant. Hein Alors, Agar, le, euh, Sarah le dit, prends Agar, il s'est marié avec Agar, et après 10 ans, après, il a même eu des enfants avec Sarah. D'accord euh, Peut-être que les dates ne sont pas exactes, mais c'est à peu près ça, ouais. un peu plus... En tout cas, il a passé donc 10 ans jusqu'à que. 10 ans jusqu'à que qu 10 ans d'Israël. On déduit d'avoir un menu qu'il si a passé en fait 20 ans, parce qu'en fait, on compte 10 ans en la Aret plus 10 ans de, de Rête Israël, parce qu'on va supposer que le fait d'être devenu en Israël, ça va lui augmenter le mérite, ça veut lui donner l'éventualité d'avoir 10 ans. En deux mots, en fait, quelqu'un qui veut se marier, qui veut se marie avec une femme, en France, par exemple. Il passe 10 ans, il a toujours pas une enfant. S'il si a envie de, de contourner le problème, de la divorcer, la pauvre. Eh bien, il peut monter en Israël, et maintenant on va espérer qu'avec le, le Zosroud de Ré Israël, il va finir par avoir un enfant. Ok C'est de donc d'Abraham, comme on a dit. Ensuite, Geresha, si toutefois, elle n'avait pas d'enfant, il a divorcé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette pauvre femme Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, qui n'a pas d'enfant Ou bien non, elle, ça y est, elle a déjà fait ses preuves que sa femme, elle est stérile. Eh bien, la Misham enseigne Mouteret elle a le droit de se marier avec une autre personne qui pourra... Euh, essayer d'avoir des enfants avec elle, s'il n'a pas d'enfant. Et le deuxième a la possibilité de rester avec elle de, durant 10 ans aussi, de nouveau. Ok Il attend, de nouveau, il remet le compteur à zéro. Alors là, il y a une petite discussion en fait quand, dans le chenim, Le partenaire, il dit une certaine chose. D'abord, je veux dire ce qui a marqué dans la Gemara. Euh, comment c'est possible si la femme, elle a fait ses preuves qu'elle n'est pas capable d'avoir de des enfants quand elle est avec le premier Peut-être que, comment on va lui permettre de se parler de ce promener avec le deuxième Le deuxième aussi, il pas d'enfants, c'est elle est stérile. La réponse est, la explique comme ça. Peut-être que le premier n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants d'une femme si pieuse. Alors que maintenant, pieuse ou bah, pas, peu importe. Il n'a pas eu le mérite, mais peut-être qu'avec une deuxième personne, alors elle va avoir le mérite. Le mérite des deux, ça va faire qu'ils vont réussir à avoir des enfants. Selon Barthénora, c'est un peu différent. Ce, ça va selon Rabbam, qui explique différemment qu'on euh, parle que la femme, elle prétend que c'est à cause du mari qu'ils n'ont pas Qu'il est dans, ses, dans le moment de, intime. Il n'a pas une érection assez forte pour avoir des, pour avoir des enfants, et c'est pour ça qu'elle a enfants enfant, elle prétend que c'est à cause de lui, c'est pour ça qu'il doit lui donner la Ktuva pendant que quelqu'un divorce, elle aura de se marier avec quelqu'un d'autre. Ok? Encore un autre détail, Vim Hippila, si maintenant, durant ces 10 ans, elle a eu une fois, elle est tombée enceinte, mais Hippila, Vim Hippila, elle a eu elle fait une fausse couche. Alors, Monet Misha hipila on on met en démarrage le décompte des 10 ans à partir du moment où elle a eu la fausse couche. On finit avec la misa de péréverivia en expliquant que l'homme -a, a le devoir d'accomplir la misa de péréver de son produit tandis que Aval la femme n'a pas l'obligation c'est-à-dire une femme si elle est mariée avec un mari qui lui donne pas d'enfants mais que le mari a des enfants de toute façon de par ailleurs elle elle pourra pas réclamer de divorcer pour aller se marier avec quelqu'un d'autre peut-être qu'elle pourra avoir des enfants elle n'a pas de parce qu'elle pas de mitzvah d'accomplir la péréverivia ça c'est la vie de tainkamet c'est comme ça que c'est retenu pour la c'est du basouf. Pérou ou vous ou minoua tare, c'est kiv choua » Le même ordre de la Torah qui nous dit de nous reproduire et de remplir la terre pour conquérir la terre. Et c'est qui est qui conquiert la terre C'est les hommes et pas les femmes. Et de ce fait, on déduit de là que les femmes n'ont pas l'obligation de conquérir C'est que l'homme qui l'a. Elle a besoin la femme pour accomplir sa La femme, elle va aider son mari à accomplir sa mission. Mais elle n'a pas elle-même l'obligation au point de pouvoir demander le divorce pour avoir des enfants. Bien que concrètement, la mémoire raconte qu'en réalité, la femme peut aussi demander le divorce quelqu'un d'autre pour avoir des enfants, dans la mesure où elle peut se soucier qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera vieille, qu'il n'y aura plus personne qui pourra la nourrir elle se soucier d'elle. Surtout à l'époque, il n'y avait pas les, les caisses d'allocation, euh, je ne sais pas quoi, des, des retraites. Donc une, une vieille femme, un vieux monsieur, il devait vivre sur le compte des petits-enfants. Et elle, elle avait le droit de se plaindre et de se soucier, euh, Rabbi Hanan Ben Broka, Omer, Al-Shneem, Omer. Rabbi Honon Ben Broka nous dit que sur les deux, la mitzvah nous dit, Vaïvarech Otam, Elohim, Voyon Alem, Il nous rapporte un passou qui explicite, sans nous rapporter à la fin du passou, on dit, va Otam, Elohim, il les a bénis aux deux, à Adam, et à Chava, les deux en même temps, il les a bénis en leur disant, Reproduisez-vous. Reproduisez Donc, il déduit que la mitzvah incombe aux deux. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. je vous juste une zone pleine de Hatzlacha Kol, Sela.